Est-il possible de réduire les délais de paiement de vos clients tout en préservant la relation commerciale Oui Et c'est ce que nous faisons chaque jour chez MyCash Collector. Nous sommes convaincus qu'une stratégie de recouvrement efficace, c'est une stratégie attentive à la satisfaction client. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition des agents de recouvrement experts et formés à la culture de votre entreprise qui vont appliquer les meilleures stratégies de relance pour prévenir, anticiper et solutionner en amont tout retard de paiement. Vos clients auront l'impression d'échanger avec des membres de votre propre service recouvrement. Toutes les actions sont menées en votre nom. Nous vous donnons également accès à un outil métier, simplement et rapidement interfaçable avec l'ensemble des CRM, ERP et logiciels comptables. Notre solution permet de piloter des scénarios de relance, de gérer les statuts des pièces, ainsi que les litiges avec vos clients. Vous pourrez, de votre côté, visualiser l'ensemble des indicateurs et informations utiles à l'optimisation de votre trésorerie.